Eh bien salut à tous et à toutes c'est Nathalie, aujourd'hui on se retrouve sur FunCraft pour un top 3 des packs de textures spécial Noël, allez c'est parti bon. Avant que la vidéo commence, je te rappelle que j'ai mis en place un Discord où tu vas pouvoir euh, faire la promotion de ta chaîne YouTube, de tes vidéos, etc, de tes packs de textures. D'ailleurs n'hésite pas à envoyer tes packs de textures sur ce Discord et j'en ferai peut-être une vidéo. Pour en revenir pour la pub, tu peux balancer ta chaîne YouTube, tes vidéos, etc, tout tout parce que j'essaye en fait de faire pour que tu aies toi une chance de réussir avant que la vidéo commence n'hésite pas à aimer la vidéo à la partager à commenter et à t'abonner si tu aimes ce genre de contenu allez c'est parti et bien on se retrouve dans une partie rush pour tester nos nouveaux packs de textures donc c'est parti on va commencer avec tout de suite le premier pack. Et donc ce premier pack c'est le pack Noël fait par Thomas Gamer, je sais plus, 39, un truc comme ça. En tout cas c'est un français, c'est un français qui nous a fait ce magnifique pack, regardez, avec une petite moustache là et tout. Du coup c'est un pack spécial Noël, comme vous pouvez le voir, vraiment ultra stylé le truc. Du coup, qu'est-ce qu'il y a de changé dans ce pack La sandstone qui, vous voyez, on dirait des blocs de neige. Les épées qui est vraiment. L'épée qui est vraiment stylée. On a les PNJ aussi qui sont classe. Les coffres. J'avais pas vu mais les coffres sont vraiment vachement cool. Les FPS, franchement, nickel, je suis à 60 constant. Bon 658 c'est juste un petit, petit lag mais voilà. Euh, le PVP, c'est pas mon point fort. Mais putain, il l'a il pas.. Hop. Du coup euh, franchement le pack plutôt pas mal là euh, Qu'est-ce que c'est C'est l'imbriqué, ok euh, Personnellement moi ça me dérange pas plus je Regarde juste la bouffe, la golden apple qui est vraiment pas mal tout. Euh, on va essayer de jouer un petit peu puis on se retrouve pour le prochain pack Bon ouais bah je suis en train de jouer depuis un petit peu de temps là euh. Et puis franchement vraiment pas mal le, le petit pack là Franchement, euh, rien à dire. Euh, Qu'est-ce qu'il y a Plutôt excellent j'ai envie de dire. <rire> on passe au suivant. Et du coup on se retrouve pour ce deuxième pack, le pack X-Max. vous pouvez le voir. Euh, pas à taper avec ses TP ou quoi. Il m'a l'air un peu plus fluide que l'autre. Ça c'est un bon point. Euh, sinon quoi. Euh, voilà. Le skin. Donc ça je trouve vraiment stylé, ça fait un petit côté euh, costume et tout Donc celui-là vraiment pas mal, encore les cadeaux euh, au niveau des coffres L'épée, pas trop mal Aïe ah, aïe malheureusement le dernier ne marche pas, je suis vraiment désolé Je suis sincèrement désolé Du coup on restera sur ces deux packs de textures Du coup le pack Noël fait par euh, Thomas gamer 39 J'arrive je... jamais à me souvenir et le X-Max. Du coup voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à la partager à la commenter. Tous les packs de textures sont dans la description. N'hésitez pas à aller les télécharger. N'hésitez pas aussi à rejoindre mon Discord et à m'envoyer vos packs de textures que vous avez créés. J'attends ça avec impatience. Et en attendant, n'hésite pas à aimer la vidéo, à la partager, à la commenter et à t'abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. Allez, salut